Les stades de développement. Le programme d'études d'Envision U comporte quatre stades de développement. Compréhension, développement, application et avancement qui peut vous aider à déterminer les résultats d'apprentissage et les critères d'évaluation du rendement des étudiantes et des étudiants au terme des divers modules d'Envision U. Dans le cadre des cours de première et de deuxième année, vous pourriez par exemple vous concentrer sur les deux premiers stades, compréhension et développement, puis intégrer les composantes des modules qui exigent l'intervention des stades de l'application et de l'avancement dans le cadre des cours de troisième et de quatrième année. En intégrant toutes les composantes d'un module dans un seul cours, vous pouvez guider vos étudiantes et étudiants au fil des quatre stades. Prenons l'exemple de la capacité de transférer ses connaissances. L'étudiante ou l'étudiant doit montrer qu'elle ou il est capable de percevoir un lien entre les concepts étudiés dans un cours et d'appliquer ses connaissances et ses compétences pour résoudre des problèmes nouveaux et ou plus complexes dans une variété de contextes, y compris des expériences vécues, en dehors des cours. Au début, soit au stade de la compréhension, L'étudiante ou l'étudiant devrait, avec l'aide et les conseils de l'enseignante ou de l'enseignant, pouvoir établir des liens entre le contenu d'un cours et certaines expériences qu'elle ou il vit en dehors des cours, et mettre ses compétences et ses connaissances à profit pour comprendre de nouvelles situations ou idées présentées au cours. À mesure de sa progression, l'étudiante ou l'étudiant pourra établir des liens entre des concepts des théories et des faits liés à plus d'un cours, plus d'un domaine d'études ou plus d'une perspective, si on le lui demande ou si on lui fournit des exemples. À ce stade, elle ou il commence à utiliser des compétences et des connaissances antérieures pour comprendre et évaluer un problème ou un enjeu. Au stade de l'application, L'étudiante ou l'étudiant est en mesure d'appliquer ses connaissances pour établir de manière autonome des liens entre le contenu de ses cours et d'autres expériences afin d'approfondir sa compréhension de domaines d'études et de cheminement de carrière qui y sont directement liés elle et il pourra finalement appliquer ses connaissances et les compétences nouvellement acquises pour résoudre de nouveaux problèmes et de nouvelles situations, prendre des décisions et chercher de nouvelles possibilités d'apprentissage. Enfin, l'étudiante et l'étudiant évoluent en établissant des liens significatifs entre ses cours et son domaine d'études, le monde qui l'entoure et ses aspirations professionnelles, même si ces liens ne sont pas immédiatement manifestes. Cette étape l'aide à tirer des conclusions à partir de multiples perspectives ou théories. Elle ou il peut dès lors chercher à créer et à maintenir des liens avec des gens, des lieux et des activités qui suscitent sa curiosité dans le cadre de ses cours ou ailleurs. Au stade le plus avancé, l'étudiante ou l'étudiant utilise constamment et avec aisance de nouvelles compétences, de nouvelles expériences, ainsi que les ressources et les services disponibles pour prendre les décisions nécessaires à la formulation et à l'application d'un plan qui lui permettra de réaliser son projet ou d'atteindre ses objectifs professionnels. Il se peut par ailleurs que les étudiantes et étudiants se retrouvent devant les mêmes modules d'apprentissage d'EnvisionU dans plusieurs cours de leur programme universitaire. Le cas échéant, avec le temps, elles et ils passeront d'un stade à l'autre en ayant davantage conscience de leur progression au regard de certains éléments du programme EnvisionU.